marques ici qui sont ici du commerce équitable il y en a d'autres que nous on avons fait nous-mêmes nous, On avons monté avec des associations ou des groupes qui existent déjà dans les pays où on va en fait. okay. alors c'est par exemple je vous donne l'élection de l'alpaga au Pérou euh, on est arrivé, on a, on a été chez l'éleveur <coughs> <coughs> l'alpaga la le lama le lama, l'alpaga c'est pas l'alpaga on oui, a créé des ateliers qui sont autonomes donc nous on fournit la matière première au début ensuite Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on leur apprend à travailler les matières, surtout, à part ça, il y a des valises plus que nous. Et ensuite, c'est leur atelier. Nous, on devient client. Le but, c'est créer une autonomie. Et eux, ils achètent leurs matières premières. Et ensuite, coup, on... le VFTO, qui c'est est le World Trade, qui a un gros truc énorme. Eux, ils nous ont demandé 40% de notre bénéfice de, de l'atelier pour être labellisés. On dit non, non, j'ai refusé toujours de, de rentrer dans le truc. Et on l'a eu, on a été labellisé après six ans parce qu'on n'a jamais abandonné en fait. 40% du chiffre d'affaires. Comment est-ce que tu as fait bon, Pour moi, c'est tout, mais le processus s'est fait en euh, arrivant par rapport au commerce l'État. Après les quotas, nous sommes parvenus à l'égalité. En Suisse, par exemple, l'année bio, il est beaucoup plus énorme, c'est beaucoup plus poussé. Même dans la bio, pour moi, c'est génial. J'ai acheté une botte en bio en, en Inde. ensuite il envoyé à en Bangladesh pour faire des, des cours, puis l'envoyait en Thaïlande pour faire imprimer. Donc le tout, ça fait clair pour les trois pays. Et ensuite, ça vient en Suisse. Du coup, ça n'a pas de sens. Il y, a, il y a plein de choses comme ça qu'on va... Peut... Donc la grande différence, par exemple, Fairtrade Starbucks et un très bon label très strict de Fairtrade sur le minage ce pas un des, des plus premiers plus lieux qui disait que vous aviez qu'à faire Fairtrade J'avais Comment il y a des ateliers qui ont été autonomes en ans comme des ateliers qui, sont, qui peinent un peu, qui ça fait 7 ans, 8 ans, qui, qui sont toujours pas autonomes. Après, autonomes, ils le sont. L'atelier est autonome. Après, ce qui se passe, c'est que il, le but, c'est qu'eux, oui, ils viennent autonomes et qu'ils puissent créer aussi des garderies, des crèches, des, des lieux d'accueil pour les enfants, qu'ils savent se développe en fait. Voilà, moi je veux 1000 pièces de celui-là, mais ils n'ont pas l'argent d'acheter la laine, après, avant de la transformer. Donc ce qui fait que de la demande qui arrive va dire Ouais, bah, moi je te donne 10 dollars par pull et l'autre, il ne peut rien dire parce qu'il ne sait pas. Il n'a pas la matière, donc ils prennent l'argent et c'est le jeu qui est avec. Mais par contre, si tu leur donnes la possibilité d'avoir la matière première, bah, ils peuvent eux-mêmes donner leur prix. Ils rachètent ce que nous, ce que ils ont, ils ont plus transformé production, plus euh, le travail, puis ensuite on devient client. Donc on leur donne la filière qui vient de Thaïlande. Les dessins, est, on est trois à faire des dessins en fait. Le problème qu'il y a, c'est que le coton est un grand consommateur d'eau. Ouais. Mmh. Alors le bambou le bon est un avantage en le, bon le sens que pousser. le bambou ça pousse très vite avec très ouais. peu d'eau. Après, la transformation ça fait comme la viscose. La viscose et la rayonne c'est le même procédé qu'il faut faire le bambou. Donc il y a des gens qui amènent des choses bien. Le biogaz, le Les choses doivent être essayées Le biogaz, tu vas raser ou planter des maïs en Amazonie pour voler ici écologique, c'est débile. Si c'est la base de compost, Oui, très bien. ça c'est bien aussi. Mais, y a, mais y a, tu vois, y a, comme les sacs en plastique en maïs, oui, mais est-ce que tu vas cultiver du maïs pour que tu puisses non, avoir ça des ça sacs en maïs bien. Donc il oui, y a oui. plein de trucs comme ça qui sont un peu à cheval en fait. fait. C'est pour ça que je dis que c'est un, un processus. Oui.